Avant de présenter euh, la tarification de l'eau et le, le paiement des services écosystémiques, euh, je, je, je voudrais euh, dénoncer une légende hein, qui consiste à croire que l'eau est un bien commun, par essence, euh, divine, philosophique, euh, morale. Euh, bah, C'est absolument faux. Hein, et les biens communs sont toujours le résultat de luttes et de rapports de force dans la société. Et actuellement, en, en Europe, les rapports de force sont tels que l'eau est traitée comme une marchandise et non pas comme un bien commun. D'ailleurs, quand on regarde euh, les directives et les communications du, de l'Union Européenne, hein, on ne trouve jamais le terme de bien commun euh, concernant l'eau. Je considère que la tarification euh, de l'eau associée au paiement des services écosystémiques et le mécanisme de marchandisation de l'eau euh, qui permet le développement euh, d'autres mécanismes de, de marchandisation que sont la privatisation des services donnant accès à l'eau et à l'assainissement et euh, également les marchés financiers de l'eau. La directive euh, l'article la, 9 de la directive cadre euh, sur l'eau traite de la tarification de l'eau. Oui. Oui, d'accord. L'article 9 de la directive cadre européenne euh, sur l'eau euh, traite de la tarification de l'eau. Cet article explique que la, tarif que la tarification de l'eau a pour objectif le recouvrement des coûts. Euh, les coûts, ils ont les coûts des services. Hein, et qu'il faut appliquer un principe qui est le principe du pollueur-payeur. Alors, qu'est-ce que signifie euh, le recouvrement des coûts euh, donc, l'usager paie la quantité d'eau qu'il consomme et pollue par sa facture individuelle dont le montant dépend du prix du mètre cube d'eau. Et l'ensemble des factures individuelles couvre le coût des services donnant accès à l'eau et à l'assainissement. Qu'est-ce qu'implique le recouvrement des coûts D'une part, que l'eau est traitée comme une marchandise et pas un bien commun. D'autre part, euh, l'usager est considéré comme un consommateur qui paye une marchandise, qui est l'eau, hein, et comme un pollueur qui doit payer pour lutter contre la pollution qu'il a générée. Dans ce cadre de recouvrement des coûts, il y aura toujours, quoi qu'on fasse, des individus qui seront exclus du droit à l'eau, puisque seuls ceux qui peuvent payer ont en théorie accès à l'eau et à l'assainissement. Ce modèle de tarification de l'eau avec le recouvrement des coûts est un modèle actuellement au niveau européen qui est en crise. C'est un modèle économique qui est en crise pour, pour plusieurs raisons. Premièrement, le coût des services augmente. Deuxièmement, les recettes par la, par la facture d'eau diminuent. Et troisièmement, le principe du pollueur-payeur qui, qui est censé guider euh, le financement des services est extrêmement mal appliqué en Europe. Alors pourquoi le coût des services augmente ben, Il y a plusieurs raisons. D'abord, les normes sanitaires et écologiques sont de plus en plus contraignantes. On est dans un environnement où il y a beaucoup plus de pollution chimique, etc. Deuxièmement, il faut impérativement renouveler et entretenir les réseaux qui sont en Europe souvent vétustes et en très mauvais état. Et troisièmement, on, a, on doit lutter contre la pollution et donc financer un certain nombre de services environnementaux. Pourquoi les recettes diminuent euh, Ça peut paraître surprenant pour, pour les gens qui sont ici, mais euh, en Europe, euh, la consommation d'eau des usagers euh, domestiques euh, diminue. C'est dû à plusieurs raisons. Donc, L'évolution des modes de vie qui font que les gens gaspillent moins l'eau, hein. l'utilisation d'appareils électroménagers, électroménagers plus économes en eau. Et donc cette diminution n'est pas négligeable du tout puisque ça correspond à peu près à 1% par an dans l'ensemble des pays européens. La, la, les recettes diminuent aussi parce que la consommation d'eau des usagers industriels diminue pourquoi cette consommation d'eau de, euh, des usagers industriels diminue pour plusieurs raisons aussi la, la, la principale, c'est que les industries euh, européennes délocalisent leurs activités dans les pays du sud, notamment en Chine. Euh, notamment en Chine. Et aussi parce qu'il y a une amélioration des process industriels euh, qui font que euh, euh, ces process industriels consomment, consomment moins d'eau. Donc il y a deux exceptions euh, dans le... Dans le, dans le Parmi les industries où il n'y a, eu, euh, a pas de diminution de, de, de, de la quantité d'eau consommée, c'est l'industrie d'énergie, euh, notamment avec euh, tout, tout un, un plan de relance euh, de, des barrages euh, partout en Europe. Également l'industrie minière, puisque là aussi, il y a développement actuellement de, des mines. Mais globalement, au niveau industriel, il y a aussi euh, une diminution de la consommation d'eau. Donc ça veut dire une diminution des recettes. Troisième, euh, troisième aspect, c'est le principe du pollueur-payeur est mal appliqué. Alors là, on va parler d'agriculture. Parce que euh, dans, en Europe, les agriculteurs paient peu ou même pas du tout l'eau qu'ils consomment et qu'ils polluent hein euh, on peut même dire que hein, on, dans certaines situations euh, on, va, on, on va payer les agriculteurs pour qu'ils consomment de l'eau euh, et qu'ils la polluent hein, à, travers des, à travers un mécanisme de subvention donc euh, récemment il y a eu un débat euh, lors, euh, sur la réforme de la PAC qui a eu lieu euh, au, niveau, au, niveau, au niveau de l'Union Européenne et euh, la Commission Européenne a proposé euh, de conditionner les subventions de la PAC euh, et celles des fonds fédères, à une irrigation économe en eau et à une diminution de l'usage des pesticides. Donc ça a beaucoup discuté, à la fois au niveau du Parlement européen et du Conseil, et cette, cette proposition a été rejetée, euh, à la fois par le Conseil européen et par le Parlement, sous la pression euh, du lobby de, de l'agrobusiness. Donc on est dans une situation un peu difficile en ce moment au niveau européen concernant la politique de l'eau. La Commission européenne constate que l'objectif d'un bon état des eaux ne sera pas atteint en 2015, comme le demande la Directive cadre européenne sur l'eau. Et pour ça, pour répondre à ce problème-là, la Commission européenne a adopté en novembre 2012 une communication intitulée « Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe ». Cette communication, euh, que tout le monde appelle le « blueprint » dans le milieu hein, de l'eau, est constituée de, de propositions aux États membres pour leur permettre d'atteindre plus facilement l'objectif d'un bon état des eaux. Et... Euh, au niveau de l'Europe et de Mouvement, on, on a analysé précisément le blueprint et on a constaté que la plupart des propositions euh, contenues dans le blueprint euh, accentuaient la marchandisation de l'eau. Donc, Je vais vous présenter deux propositions du blueprint qui concernent la tarification de l'eau. Il, il, il y en a plein d'autres aussi. Hein. La première proposition consiste à appliquer une meilleure tarification de l'eau. Donc la, la, la, la phrase qui se trouve dans le blueprint, c'est la suivante. Ben, il faut une tarification de l'eau qui soit incitative et transparente. Ce qui signifie concrètement euh, qu'il faut augmenter le prix du mètre cube d'eau. Euh, la, la, la, la Commission européenne considère que l'eau n'est pas, pas payée à son, à son juste prix hein, et qu'il faut, faut donc augmenter son prix. Au cas où vous n'auriez pas bien compris, euh, dans le blueprint, il y a une deuxième phrase qui dit la chose suivante « Ne pas fixer un prix pour une ressource rare telle que l'eau peut être considérée comme une subvention préjudiciable à l'environnement ». On est vraiment dans, on est, là, on est vraiment dans la logique de, de l'Union Européenne, euh, qui est une, une logique de développement du marché euh, et, de, et de la concurrence, hein, puisque euh, dans ce cadre-là, les, les subventions doivent être évitées parce qu'elles qu vont à l'encontre de la concurrence libre et non faussée. Il y a une deuxième proposition qui passe un peu plus inaperçue, dans le blueprint euh, que je vais discuter maintenant, euh, qui consiste à, à dire bah, il faut introduire dans la facture d'eau une composante qui ne dépend pas de la quantité d'eau consommée. Parce que cette quantité d'eau va, va, va, va baisser régulièrement, donc les, les, les revenus euh, de la facture d'eau vont aussi baisser. Euh, et ça, ça concerne aussi bien euh, les, les services qui sont gérés par le public que les services qui sont gérés par le privé. Hein. Le, on a exactement le même problème il est plus accentué dans le cadre d'une gestion privée puisque dans le cadre d'une gestion privée il faut aussi dégager du profit euh, pour les entreprises privées mais c'est aussi un problème pour, pour la gestion publique et donc cette composante qui va permettre de de financer les services hein, c'est euh, ce qu'on appelle le paiement des services écosystémiques donc il y a une phrase dans le blueprint qui dit il faut poursuivre la mise en œuvre du concept de paiement pour les services écosystémiques alors en général même dans le, même dans le milieu de l'eau la plupart des gens ne savent pas ce que c'est euh, que le paiement des services écosystémiques et, et quand ils, quand ils en ont une idée c'est une idée qui est souvent fausse donc le paiement des services écosystémiques d'abord il faut savoir que c'est une, une invention des économistes euh donc c'est dans un rapport en 2005 euh, euh, qui s'appelle euh, le Millennium Ecosystem Assessment qui a été introduit pour la première fois au niveau international le concept de service écosystémique et ça a été un grand succès euh, ce concept a été immédiatement adopté par l'ensemble des institutions internationales, l'ONU, l'Union Européenne les États, et également par les multinationales euh, qui se sont retrouvés dans une plateforme euh, internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, IPBS, c'est un petit nom. Hein. Et, euh, et actuellement, ce, ce concept de paiement des services écosystémiques est porté par l'OCDE, par la Banque mondiale, euh, par le programme des Nations Unies pour l'environnement, par la Banque européenne d'investissement et malheureusement aussi par un certain nombre d'écologistes. Euh, le, dans le cadre de, de, du paiement des services écosystémiques, euh, le premier texte officiel de l'Union Européenne qui a introduit ce, ce, ce nouveau concept, c'est le blueprint. Bon, je vais essayer de vous expliquer euh, ce concept de services écosystémiques et son paiement, mais pour, le, pour bien le comprendre, il faut le replacer dans le cadre plus large de ce qu'on appelle le capital naturel. Bon, je, vais, euh, je vais appliquer euh, une grille d'analyse marxiste du capital naturel euh, je ne pense pas que Marx soit, soit très pertinent sur la question environnementale par contre sur les questions capital, travail, marchandise je pense qu'il est quand même assez, assez incontournable et quand on, on applique cette grille marxiste on s'aperçoit que le capital naturel est, est, est composé de deux, capitales, de deux capitaux, donc ce qu'on appelle le capital mort constitué euh, euh, de l'eau, la terre, l'air en tant que matière première et puis d'un capital vivant euh, qui est donc le, le, le les fameux service rendu par l'écosystème euh, euh, en tant que travail donc, euh, et c'est donc la, la, la conjonction euh, du capital mort donc euh, l'eau euh, dans notre le cas nous et du capital vivant le, le service rendu par l'écosystème qui, euh, qui a Production, euh, production de, de, de marchandises donc marchandisation de, de la nature alors il existe plusieurs définitions euh, des, du, euh, du paiement des services écosystémiques plus ou moins précises euh, qui traînent un peu partout dans, dans un certain nombre de documents donc celle que je vais vous donner euh, est assez proche de celle de l'OCDE euh, donc cette définition dit la chose suivante le bénéficiaire d'un service rendu par un écosystème verse un paiement qui sert à financer un service environnemental visant à la préservation de l'écosystème. On voit qu'il y a donc deux services à ne pas confondre. D'une part, le service rendu par l'écosystème au bénéfice des êtres humains, et puis le service rendu par les, par les êtres humains pour préserver l'écosystème alors dans le domaine de l'eau le qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on qu qu peut citer comme exemple de service écosystémique bah par exemple une source fournit de l'eau minérale une rivière fournit la force pour produire de l'électricité à, à, à travers un barrage hydroélectrique un aquifère filtre l'eau. Donc ça, c'est des services écosystémiques. Et à partir de, du paiement de ces services écosystémiques, vous allez donc financer des services environnementaux. Quels sont ces services environnementaux euh, que les humains vont, euh, vont, vont mettre en œuvre C'est par exemple l'aménagement pour lutter contre les inondations. Donc on va en parler demain euh, dans un atelier euh, sur euh, euh, le cycle de l'eau et les changements climatiques. Ça peut être aussi la protection des zone de captage ça peut être aussi une opération de dépollution d'un site industriel on va dépolluer l'eau donc le paiement des service écosystémiques pose à mon avis deux problèmes qui sont absolument, qui sont quasi insolubles le, le, le, le premier problème c'est l'évaluation économique du service écosystémique Alors, il, y a, il y a eu de, de, de très nombreuses études d'économistes éco, qui ont été commanditées par l'ONU, l'Union Européenne, visant à évaluer euh, de manière économique euh, ce service. Il s'agit à chaque fois euh, d'identifier euh, les fonctions de l'écosystème qui fournissent le service, puis de donner un prix au service. Et euh, quand on regarde un petit peu... Euh, toutes ces études, on s'aperçoit que euh, ce prix est basé soit selon, le, selon le, le stock, soit selon la production, ou même des fois sur, selon de, de, des critères très divers, variés, et plus ou moins clairs. Donc par exemple, euh, un prix basé sur, euh, sur le stock, si je prends euh, euh, le cas d'un aquifère qui filtre l'eau, hein, donc euh, le service écosystémique, c'est le filtrage de l'eau par, par l'aquifère, et eh bien on va dire le prix du service écosystémique, c'est le, euh, le prix de la quantité d'eau filtrée par, euh, par, euh, par le système, euh, par la, par, par le, le système aquifère. Par exemple, pour la production, euh, j'ai vu des études commanditées par euh, l'EDF euh, et les agences de l'eau pour euh, évaluer... Euh, le, le service écosystémique de, de, qui consiste à, à, produ, à produire une force hydromotrice pour, euh, pour les barrages et donc ils arrive à des équations euh, un peu compliquées où il faut intervenir la quantité d'eau, le dénivelé de l'eau euh, euh, qui arrive au, au niveau du barrage euh, ramené à la quantité de kWh produite hein. donc, en, donc, en fait euh, l'évaluation économique euh, euh, pour moi n'a pas de sens parce qu'elle ignore euh, la complexité des écosystèmes euh, les écosystèmes interagissent tous entre eux hein, et de manière dynamique et les économistes ils ne prennent pas ça en compte hein, ils ne peuvent pas le prendre hein, c'est trop complexe il y a un deuxième problème hein, c'est un problème qui m'intéresse beaucoup hein, c'est la détermination de la personnalité morale parce que bon L'écosystème, il n'a pas de compte en banque. Hein. Ce n'est pas lui qui va, qui va encaisser le paiement des services écosystémiques. Hein. Donc, il faut déterminer qui va encaisser le paiement des services écosystémiques. Et actuellement, il y a un consensus euh, parmi les, les experts, entre guillemets, pour que la personnalité morale soit le propriétaire du territoire où se trouve l'écosystème. Donc, ça peut être le propriétaire, le propriétaire foncier privé, hein, la collectivité locale, l'agence de l'eau, l'État. Et il y a même des propositions qui consistent à dire pourquoi ne pas payer directement le paiement du service écosystémique aux prestataires du service environnemental. Donc les entreprises privées, elles ont bien compris le système. Elles ont vraiment bien compris le système. Par exemple, Suez a actuellement une politique d'acquisition des terres euh, à proximité des captages euh, pour devenir la personnalité morale qui va encaisser le paiement des services écosystémiques et qui derrière va mettre en œuvre le service environnemental donc, sont, donc on est toujours dans la situation euh, dans, la, dans la situation suivante euh, euh, quels que soient les, les, les, les paiements des services écosystémiques connus dans le domaine de l'eau sont toujours les usagers qui payent et ce sont toujours les entreprises qui encaissent, in fine. Donc, il y a parmi les exemples de paiements de services écosystémiques qui sont, qui sont cités comme des bons paiements de services écosystémiques, il y a, il y a quelques exemples en Amérique latine, donc je crois que c'est essentiellement Colombie, Bolivie. Et il y a des, des exemples en Europe. Alors, en Europe, on cite par exemple la source Vitel. Donc dans, dans, dans La source Vitel, c'est les usagers hein, qui, quand, quand ils achètent une bouteille d'eau minérale qui paie pour le, euh, le paiement des services écosystémiques, et c'est la société d'embouteillage qui a la concession, hein, qui encaisse le paiement des services écosystémiques et qui euh, met en œuvre le, le service environnemental. Et quelle est la mise en œuvre du service environnemental? Donc euh, euh, l'entreprise Vitel a, a acheté les, les, les terrains autour de la source et euh, elle, elle loue ses terrains à des agriculteurs biologiques. Donc c'est fabuleux. Hein. L'argent va, va, va dans la poche des entreprises, systématiquement. Alors vous me dites, bon, c'est bien gentil, euh, la tarification individuelle de l'usager, ça va pas, il faut en changer. Euh, alors, il ne faut pas utiliser le paiement des services écosystémiques. Mais il reste toujours le problème de la prise en charge des services. Il faut bien prendre en charge l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, le coût des services environnementaux. Alors comment on peut faire ça sans passer par la tarification de l'eau, avec le recouvrement des coûts, et le paiement des services écosystémiques En fait, il existe des alternatives. Donc, première alternative, il suffit de remplacer la facture individuelle de l'usager domestique, je précise bien domestique parce que pour l'usager agricole l'usager industriel, ça peut on peut discuter hein. donc remplacer la facture individuelle de l'usager domestique par un impôt local pour l'accès à l'eau et à l'assainissement qui soit socialement juste socialement juste ça veut dire quoi ça veut dire que cet impôt doit être progressif hein, et que in fine euh, les riches paient pour l'accès à, à l'eau des pauvres hein. Alors vous me dites, ça c'est un changement de paradigme énorme, on n'y arrivera jamais, ça ne marchera pas, etc. En fait, ce n'est pas du tout utopique, puisque ça a, déjà, ça a déjà existé en Europe. Par exemple, à Dublin, avant que l'Irlande ne rentre dans l'Union Européenne, les, les usagers de l'eau de la ville de Dublin ne payaient pas de facture d'eau. Il n'y avait pas de compteur, il n'y avait pas de facture d'eau. Euh, ils avaient accès à l'eau et à l'assainissement, euh, qui était, euh, entre guillemets, gratuit, mais qui était en fait, financé par les impôts locaux. Et comment on peut remplacer le paiement des services écosystémiques Et autre outil d'incitation économique, parce que, pour l'Union Européenne, le paiement des services écosystémiques, comme les marchés de l'eau qu'on verra par la suite... Ce sont des, des outils d'incitation économique pour, pour, pour améliorer les choses. Mais il suffit de remplacer le paiement du service écosystémique par la réglementation. Si je reprends mon exemple de la protection des zones de captage, hein, au lieu de subventionner des agriculteurs euh, pour qu'ils pratiquent de l'agriculture biologique dans, dans, la zone, dans la zone de protection de, du captage, bah, il suffit euh, d'interdire l'usage de pesticides euh, et, et d'être en chimique, et également d'interdire euh, euh, euh, l'urbanisation, parce qu'on a, a aussi un problème d'urbanisation dans, dans ces zones de captage. Euh, moi, moi je, je, viens, je viens de Montpellier, je peux vous assurer que la, la première source euh, d'improvisionnement d'eau potable à Montpellier, c'est un, une résurgence quartzique. Hein et la, la zone de protection est totalement insuffisante ils ont construit, ils ont construit des routes il euh, euh, y, y, y, y a des lotissements urbains etc. et c'est la, la première source de pollution avant même, avant même l'agriculture euh, chimique hein. donc passer par la réglementation ça évite de rentrer dans un, dans un mécanisme de marchandisation euh, en faisant payer toujours les mêmes à savoir les usagers, euh, les usagers de l'eau